Euh, pour moi, l'enjeu là, euh, pour le Parti de la gauche européenne, pour euh, les droits des femmes, est très important. Euh, parce qu'il y a eu euh, MeToo depuis 5 ans. La révolution MeToo est en train de transformer et de parcourir le monde et de libérer la parole euh, contre les violences faites aux femmes. Et dans le même temps, nous vivons la crise sanitaire et économique qui, euh, là aussi, transforme les rapports sociaux de genre et de classe entre les femmes et les hommes, et devant ces transformations mondiales euh, qui sont euh, énormes et pour lesquelles il faut qu'on arrive à prendre du recul, nous devons faire des propositions politiques de transformation pour euh, l'égalité femmes-hommes, pour euh, faire progresser toute la société. Donc c'est très important euh, ce congrès du parti euh, de la gauche européenne pour ces raisons féministes-là.